Bien que schématique, le découpage de l'histoire en grande période est utile pour comprendre les grands bouleversements historiques. Le christianisme est apparu dans l'Antiquité tardive, alors que l'Empire romain était le maître sur tout le pourtour méditerranéen. Cet empire romain s'est effondré au Vème siècle après Jésus-Christ, sous la poussée des barbares. Et l'Église est au fond la seule institution romaine à tenir encore debout. Cette église a joué un rôle particulièrement important dans le millénaire qui a suivi, que l'on appelle le millénaire de chrétienté. Et il est important pour comprendre la réforme et les temps modernes de percevoir ce qu'a pu être ce millénaire de chrétienté et sur quel ressort il fonctionnait. C'est le but de cette émission aujourd'hui. Et donc rendez-vous après l'exposé pour en parler. Avec la fin de l'Empire romain, 476, au 5e siècle, après Jésus-Christ, commence le millénaire de chrétienté. Dans cette période de grande instabilité, l'Église est bientôt la seule institution de l'Empire romain qui tienne encore debout. Elle s'impose petit à petit, christianisant les peuples barbares, et devient bientôt la religion traditionnelle qui structure les populations et l'époque médiévale. Elle fixe les normes morales, sacralise le pouvoir des chefs, bénit l'ordre établi. De grandes choses s'accomplissent grâce à l'Église. Le millénaire de chrétienté n'est justement pas un âge moyen, un Moyen-Âge, mais une période comme toutes les autres périodes de l'Histoire, avec ses grandeurs et ses faiblesses. Ce qui permet à l'Église de faire autorité et de s'imposer comme la religion structurante, c'est sa doctrine de l'au-delà. La durée de la vie des gens, la forte mortalité infantile, les maladies, les guerres, les famines, font de la mort une préoccupation quotidienne pour chacun. L'Église promet le salut, le paradis, la résurrection à ses baptisés. Pour les non-baptisés, elle ne peut rien faire, sinon les avertir des peines de l'enfer qui les attendent s'ils ne se font pas baptiser. Alors certes, tous les baptisés n'ont pas une vie exemplaire, mais comme Dieu est juste, explique l'Église, ceux qui ne sont pas tout à fait en règle avec Dieu iront expier leurs fautes dans cette antichambre du paradis qu'est le purgatoire. L'Église, qui administre les mérites acquis par le Christ pour les chrétiens, en vient à proposer à la fin du millénaire de chrétienté l'achat d'indulgences en vue d'écourter pour soi ou pour autrui, le temps du purgatoire. Et comme ce temps ne peut être défini précisément pour chacun, c'est une source infinie de revenus pour l'Église, grande bénéficiaire de ce système. C'est donc par sa doctrine de l'au-delà que l'Église s'impose à la fin de l'époque médiévale comme la puissance structurante des peuples et de l'ordre temporel, lui-même calqué d'ailleurs sur son modèle de justice et de punition. Au XIVe et au XVe siècle, des voix se font déjà entendre pour critiquer le pouvoir de l'Église. John Wycliffe, mort en 1384, et surtout Jean Hus, supplicié en 1415. Mais la pression monte des peuples eux-mêmes, tondus comme des brebis par les puissants et par l'Église, payant de lourds impôts aux seigneurs et aux clergés. Mais au XVIe siècle, avec l'esprit de liberté que fait souffler la renaissance et l'humanisme, la marmite est cette fois prête à exploser. C'est là que survient Martin Luther et que commence avec lui la réformation de l'Église, puis que s'ouvre une nouvelle période de l'Histoire, celle des temps modernes, débouchant sur la modernité. À la fin du Moyen-Âge, la chrétienté en tant que système arrive à bout de souffle. La population, les populations sont sous pression. La marmite va exploser. Martin Luther va exprimer ce que ressent sa génération. Il va mettre des mots sur la révolte des laïcs contre les clercs. Sans le savoir, il va proposer un nouveau logiciel pour forger une nouvelle civilisation.